Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors comment c'était Austin Alors bah, c'était formidable, South by Southwest, c'est la, la, la grande conférence euh, chaque année qui se tient à Austin et qui en fait permet à, à tous les gens de la technologie, de l'interactivité, de venir présenter leurs nouveautés à tout un tas de, de start-upers et, et de cadres moyens qui viennent de tous les états unis et du monde entier assister à ces conférences. — Alors est-ce qu'il y a eu, qu -ce que, qu -ce que sont les, les principales avancées en matière de, de technologie ?— Alors on voit que l'intelligence artificielle est vraiment en train d'avancer à grande vitesse et que cette intelligence artificielle ne va pas, comme le disent la presse ou les cassandres, provoquer des robots indépendants qui nous détruiraient, mmh. mais bien permettre d'affiner les, les machines et de permettre à chaque machine d'être de plus en plus précise et de plus en plus performante mmh. dans ce qu'on lui demandera de faire. Donc euh, on va avoir un peu partout euh, des machines qui vont dépasser les moyens humains et mmh. améliorer le quotidien de l'humain. De même, dans les véhicules, dans la mobilité, les choses avancent très très vite et au-delà des péripéties euh, malheureuses d'un accident, d'un Uber autonome ou d'un voiture Tesla autonome, mmh. On est passé aujourd'hui dans la commercialisation euh, vraiment euh, aux États-Unis de, des véhicules autonomes mis en place euh, par Google et, et par tous les autres, et donc on va assister dans les années qui viennent, hein, dans les deux-trois ans qui viennent, à l'explosion de ces modes de déplacement de nouveaux, mmh. ainsi que les drones autonomes euh, qui commencent à faire leur apparition dans certains endroits. Et, et ça, c'est aussi un enseignement majeur. Euh, voilà. Et puis le dernier enseignement, c'est que tout ce qui est euh, blockchain, notamment, mmh. là encore, au-delà de la péripétie des crypto-monnaies, la blockchain va permettre d'avancer dans plein de domaines, euh, y compris dans les domaines qui nous concernent euh, dans la finance, comme l'activité de dépositaire qui devrait euh, changer complètement et, et à permettre une réduction des coûts importantes dans les prochaines années. Alors j'imagine qu'il doit aussi y avoir des avancées en matière de, de relations avec le client, de contact avec le client Sort vraiment de, de, de, de ces journées, hein. c'est que euh, le client, grâce à la technologie, aidé par la technologie, aidé par le digital, continue de prendre le pouvoir. Et donc, dans chaque présentation, on entend vraiment euh, le mot client, le mot relation client. Et euh, ça, ça nous va bien. Et puis, petit clin d'œil euh, à Stéphane Toulieu et à Tibis, euh, les millennials euh, sont aussi euh, très mis en avant par leur utilité mmh. du numérique, euh, cette génération numérique aujourd'hui, celle qui va bénéficier de tous ces progrès. Donc le client d'un côté, les millennials de l'autre. Alors comment traduisez-vous euh, toutes ces avancées euh, dans notre quotidien financier ben, Ce qui est très intéressant, c'est qu'on euh, observe que la Chine est extrêmement présente et que, euh, quelles que soient les technologies sur lesquelles on se place, on a euh, à chaque fois cinq euh, ou six sociétés américaines qui sont leaders et maintenant trois ou quatre sociétés chinoises. Et les Chinois avec leur capacité de financement des entreprises euh, par le fait que ces entreprises n'ont pas à faire du bénéfice et donc peuvent investir autant qu'ils le veulent, euh, motivées par ça, par le gouvernement chinois. Ces sociétés sont euh, en train de supplanter la Silicon Valley. Et donc il euh, y a beaucoup d'ingénieurs de la Silicon Valley qui aujourd'hui vont travailler en Chine. Mm -hmm. Ce qui fait que dans l'intelligence artificielle, par exemple, c'est très difficile aujourd'hui de recruter aux États-Unis. Donc, euh, du coup, euh, toutes les barrières douanières que M. Trump est en train de mettre, euh, à la fois sur l'acier, mais euh, d'ici la fin de la semaine, on attend des barrières douanières sur les valeurs de technologie, parce mmh. que euh, euh, les États-Unis prennent conscience aujourd'hui que euh, bah, leur prédominance dans la technologie est en train de s'effacer derrière la Chine, qui devient numéro un aujourd'hui. Mmh. Et euh, c'est vraiment euh, la silicone Chine qui est en train de naître et d'exploser. Et puis je remarque aussi qu'il y a une absence de l'Europe hein, dans tous ces sujets-là. On est en retard. Oui, alors... Euh, Une société européenne n'est présente sur toutes ces technologies. Euh, les sociétés européennes sont très en retard. Et en fait, euh, ben, la capacité d'investissement en Europe est restée relativement faible dans la technologie. Et, et donc le retard ne sera pas rattrapé non plus dans les mois ou les années qui viennent. Donc si on veut aujourd'hui, quand on investit, euh, avoir des sociétés qui soient présentes sur ces technologies, il faut vraiment investir sur des fonds internationaux. Parce qu'en euh, Europe, nous avons des sociétés de services... Il essaie de s'adapter, mais on n'a aucune société qui soit euh, euh, vraiment euh, un acteur incontournable dans ces nouvelles technologies. Merci Jean-Sébastien. Merci.